Hello, hello Bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler de découragement et, et tout ce qui va avec la frustration. Je pense qu'en ce moment, c'est bon comme sujet, non <rire> En fait, quand on crée une entreprise ou même quand on a une entreprise qui est là depuis plusieurs années, on a euh, cette excitation, surtout si on a un pourquoi, pourquoi on fait ça tous les jours, pourquoi on se lève le matin, pourquoi euh, on a euh, à faire face à tout ça. Si on sait bien pourquoi on travaille, ben, on est plutôt excité, on est en pleine gratification, etc. Mais on passe aussi par des moments où ben, ça va pas forcément et où on se décourage. En ce moment, il y a forcément beaucoup de personnes qui sont beaucoup découragées dans leur entrepreneuriat, ne serait-ce que parce qu'ils ont travaillé très dur et que la frustration de ne pas pouvoir continuer ou de devoir changer les stratégies de manière telle ra tellement radicale que ben, c'est un petit peu inquiétant, frustrant, etc. Donc l'objectif, c'est déjà de rester positif, de rester motivé, de rester concentré aussi sur ses objectifs, quels qu'ils soient, même si on les modifie un petit peu. Et puis, même sans parler de la situation actuelle, de manière générale, quand on est entrepreneur, on passe par des phases de découragement. Alors, comment on fait pour surmonter ça Vous êtes prêts C'est parti Donc, Le point numéro 1, c'est déjà de réaliser que la majorité de ce découragement, ça se passe dans votre tête. Parce qu'en fait, les émotions, c'est tout simplement un sous-produit de ce qui se rapporte à nos croyances. Donc en fait, ce n'est pas uniquement les circonstances qui font que ça ne va pas, mais c'est les croyances qu'on a par rapport à ces circonstances. Et donc, c'est pour ça que deux entrepreneurs ayant les mêmes circonstances, vivant les mêmes circonstances, peuvent finalement ressentir des émotions différentes. En fait, tout dépend comment eux, dans leur tête, ils vont adapter leurs croyances. Euh, alors, c'est n'est pas adapter leurs croyances, mais adapter leur état d'esprit pour croire et avoir des émotions différentes. On le voit bien en ce moment, dans tout ce qui est business en ligne, entrepreneuriat, et bien malgré la situation qui fait que les business en ligne sont quand même plutôt épargnés, je parle de crise économique, ben non, les, les circonstances font que même des entrepreneurs en business en ligne peuvent ressentir dès la frustration et puis de la peur. Parce qu'on entend crise économique, dommages collatéraux, etc. Ce qui est absolument pas faux, ça ce sont des circonstances, et donc forcément on a des croyances qui sont liées à ça. Donc c'est logique, si vous êtes dans une situation où vous croyez que vous êtes en échec et que bah, face à votre entreprise bah, va couler, forcément c'est clairement décourageant. Par contre, si vous le prenez d'une autre manière, en vous disant « Ok, en ce moment c'est un peu difficile, eh bien je vais en profiter pour faire pivot, me former, trouver une occasion de me développer différemment, de grandir, peut-être développer d'autres choses » et eh bien clairement, vous allez vous sentir bien différemment, pas du tout découragé, plutôt voire opportuniste. Dans le bon sens du terme, bien sûr. On dit souvent, c'est important d'échouer pour pouvoir gagner ensuite, c'est important d'échouer pour pouvoir apprendre plus facilement. Et c'est vrai, si vous ne prenez pas de risques, attention, des risques calculés, que vous ne vous mettez pas un petit peu en danger, que vous ne sortez pas de votre zone de confort et que vous ne testez jamais de nouvelles choses, bah oui, c'est sûr, vous n'allez jamais échouer. Encore que, euh, finalement, si vous suivez toujours la même ligne, il n'y a pas intérêt à ce que ça se casse la figure. Mais on a bien compris, c'est n'est pas comme ça qu'on va grandir. Grandir, ça ne veut pas forcément dire tripler son chiffre d'affaires, il y en a qui n'ont pas forcément cette ambition-là. Grandir, ça veut simplement dire pouvoir s'adapter, euh, la résilience, toutes ces choses-là, tout cet état d'esprit qui vont nous aider à avoir de la motivation et puis potentiellement faire grandir son business si on a cette ambition. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup de choses en ce moment qui tournent pour expliquer qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler, et c'est très bien fait. Donc en effet, on ne peut pas toujours contrôler les circonstances, mais par contre, on peut clairement contrôler ce que l'on en pense, ce que l'on ressent avec ces circonstances. Et attention, vos échecs ne déterminent absolument pas uniquement quelle valeur vous avez en tant que personne. Donc c'est simplement des occasions d'apprendre et de grandir et de développer de nouvelles choses. Donc une fois que vous avez réalisé que tout ça, c'est dans votre tête, que les émotions que vous ressentez, c'est propre à vous, eh bien, on passe au point numéro 2, qui est en fait de tout simplement identifier les croyances limitantes qui vous mènent à ce découragement. Donc ça y est, la bataille dans votre tête, elle est identifiée. Et ça, ça va être différent pour chacun d'entre nous, même si on retrouve certaines croyances limitantes assez communes parfois, comme par exemple, « Oh mon Dieu, je vais pas trouver de nouveaux clients !» J'arrive jamais à travailler en équipe, ça c'est pour moi d'ailleurs. <rire> je vais avoir des problèmes d'argent, je vais en manquer. Les produits, les services que je propose ne sont absolument pas pertinents. Je vais jamais arriver là où je voudrais aller. Finalement, le travail de salarié, c'était peut-être mieux pour moi. Il va falloir que j'arrête d'être entrepreneur, indépendant, etc. Je suis nul, je n'apporte rien à mes clients, etc. etc. Alors, si vous avez ça en tête, eh bien forcément, ça vous mène à vous décourager. Et vous voyez bien là que ce sont des choses assez communes. Ce n'est pas uniquement par rapport à des circonstances comme il se passe en ce moment. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'être honnête avec soi-même pour reconnaître ses croyances limitantes, ce qui n'est pas forcément évident. À partir du moment, d'ailleurs, où vous commencez à reconnaître ces croyances limitantes, eh bien, vous avez déjà fait un grand pas, croyez-moi. Ensuite, vous allez les lister et en face de chacune, vous allez essayer de trouver euh, des preuves qui montrent qu'elles sont fausses. Quand vous dites « je suis nul, je n'apporte aucune valeur à mes clients », allez regarder des témoignages et des clients qui vous ont remercié. Lorsque vous dites « je suis nul et mes produits et mes services ne sont pas pertinents », regardez en face s'il y a des clients qui vous contactent d'eux-mêmes. Je vais manquer d'argent, etc., etc. Regardez peut-être votre, l'évolution de votre chiffre d'affaires et le lissage de votre chiffre d'affaires depuis que vous avez démarré pour vous rendre compte que ben, peut-être que si ça fait des zigzags, pour l'instant c'est normal. Etc., etc. Essayez vraiment de trouver les points qui montrent que ces croyances sont uniquement, justement, des croyances. Et c'est ça, le point numéro 3. Identifier que ces croyances, eh bien, elles sont réellement limitantes. Parce que 90% de vos croyances limitantes sont fausses, c'est sûr. Mais comme il y a toujours le doute, c'est ce qui fait qu'on est humain, de ne jamais forcément croire de manière systématique ce qu'on nous dit, eh bien forcément, on en fait une vérité. Donc oui, peut-être qu'il y a des phases où vous n'allez pas trouver beaucoup de clients, il y a des phases où vous n'allez pas forcément gagner énormément d'argent, mais vous ne devez absolument pas dire que c'est systématique. Et que vous êtes complètement condamné à cette unique vérité. Encore une fois, il hein, y, y a toujours et toujours de nouvelles opportunités pour apprendre autre chose, faire pivot, etc. J'aime bien parler de la mission Apollo 13, euh, qu'on connaît un peu plus en détail, même si c'est forcément romancé grâce au film Apollo 13, où ils ont clairement une contrainte de temps qui les empêche de rentrer, et le commandant de bord, alors je vais mal le prononcer, mais le commandant de bord Jane Crens ou un truc comme ça, il a dit « Ok, on a une problématique de temps, mais eh ben, on va découvrir comment faire ». Et grâce à ça, il a essayé d'apprendre. Il n'a pas eu trop le choix en plus d'apprendre assez rapidement. Et Ils ont ramené l'expédition euh, sur Terre. Sachant que ce qu'il a fait, ben, personne n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Et ce n'est pas parce que c'est un ingénieur de la NASA, ce n'est pas parce que c'est un astronaute, ce n'est pas parce que cet exemple n'a rien à voir avec le business en ligne. C'est juste pour vous montrer que quand on ne sait pas, quand on a, si on croit vraiment que ben voilà, ce n'est pas possible, eh ben, c'est fini. Donc il faut toujours croire que c'est possible, qu'on peut aller plus loin de cette croyance limitante. Point numéro 4, eh bien, je le dis assez souvent, en fait il faut se concentrer absolument sur ce qui est positif. D'ailleurs, j'en profite avec mes petits pouces en l'air, vous pouvez vous abonner à la vidéo et puis euh, la liker si ça vous plaît. <rire> Donc, on se concentre sur ce qui est positif. On oublie les messages négatifs, anxiogènes, on arrête les news tous les jours ou tout, trois fois par jour. C'est pas utile, le monde ne change pas en une fraction de seconde. En ce moment, ça va vite, mais vous n'avez pas besoin de suivre les informations au réveil tout de suite comme ça. Euh, on enlève aussi les gens toxiques qui vous disent que vous ne pourrez pas y arriver, que ce n'est pas possible, que vous prenez des risques. En fait, qu'est-ce qu'ils en savent Ils ne sont pas en train de faire la même chose. Ils ne sont pas du tout en train d'agir comme vous. Ils ne sont pas dans votre tête. Ils n'ont pas votre état d'esprit. Et bien souvent, c'est parce qu'ils aimeraient réaliser quelque chose de similaire, mais qu'ils n'ont pas les « pour essayer. Excusez-moi d'être un peu comme ça, mais c'est souvent comme ça. Hein. Les gens qui vous découragent, au final, si vous regardez ce qu'ils font, ben, rien par rapport à ce que vous, vous faites. Rien, je parle du même domaine. J'ai pas dit qu'ils faisaient rien dans la vie. Donc voilà. Les gens qui vous découragent, on les oublie de leur, du projet. Au contraire. Pensez aux gens qui vont vous soutenir, qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles idées, qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités, de voir les choses différemment, de prendre du recul. Ça, c'est intéressant. C'est constructif. C'est positif. Et je sais que c'est hyper difficile de s'éloigner des messages négatifs. Il suffit tout simplement de se lever le matin et d'aller au bureau pour en avoir 40 000. Attention au pickpocket. Faites attention de ne pas vous pincer les doigts. Attention à la marche, Faites pas ci. Faites pas ça. Attention, ça craint les pouls. Là, là, on est, est assaillis de messages. On s'en rend même plus compte qu'en fait, toute la journée, on a des trucs négatifs qui deviennent anxiogènes. Et la situation actuelle décuple énormément tout ça. Donc, dans ces cas-là, Essayez d'une part bah, de trouver vous votre source d'inspiration. Pendant ces moments un petit peu euh, où on vous assaille de, de messages complètement anxiogènes, essayez-vous de vous concentrer sur d'autres choses, de voir le côté positif. Moi, par exemple, quand je suis dans les transports en commun et que je n'ai pas un bouquin ou ce genre de choses, j'aime bien regarder les gens. Et attention, je ne suis pas en train de regarder les gens pour les juger ou pour me moquer. ou Ça ne me viendrait même pas à l'idée, en fait. Non, je regarde les gens en me disant, tiens, qu'est-ce que cette personne, elle fait aujourd'hui Il y en a qui rigolent, il y en a qui sourient, il y en a qui lisent un livre. et Je regarde et je me... ça me donne peut-être une inspiration pour un nouveau bouquin. En fait, j'analyse un peu mon environnement, mais d'une manière de découverte. Un petit peu comme si j'allais faire du tourisme et la visite d'un nouveau lieu, sauf que pourtant c'est mon quotidien. Le but finalement, c'est de renouveler en permanence son état d'esprit et, et ses sources pardon, de créativité. Et moi, pour moi, c'est sourire aux gens, parce qu'en fait, euh, ben, ils ne trouvent pas si folle que ça, généralement ils répondent. Être enthousiaste, ça un petit peu trop parfois même, et ralentir le rythme. Je ne cours plus, je marche doucement, comme ça je vois ce qui se passe autour de moi. Je prends un vrai bol d'air. Donc en fait, n'attendez pas d'être découragé pour commencer à mettre ça en place. Faites-le quotidiennement, faites-en une habitude, votre routine de votre état d'esprit, la façon dont vous développez votre état d'esprit. Faites-en donc une routine, quelque chose que vous faites quotidiennement et vous verrez que petit à petit, vous aurez de moins en moins de croyances limitantes et donc vous irez de moins en moins vers le découragement. Et c'est ça mon dernier point, mon cinquième point, passer à l'action. Trouvez donc des mesures pratiques tous les jours à mettre en place pour éviter d'avoir des croyances limitantes. Einstein disait que la vraie folie, c'est de répéter tous les jours la même chose en espérant obtenir des résultats différents. À chaque fois, elle me fait extrêmement rire cette, cette euh, citation. Mais elle est tellement vraie, on est tout le temps en train de dire « Oh, j'aimerais bien que ça change, mais on ne fait rien pour que ça change. » Donc forcément, ça ne va pas changer. Et quand on le dit comme ça à voix haute, ça paraît tellement évident. Mais bizarrement, ben, on est tous un peu dans le même euh, carcan, on fait, on fait tous la même chose, c'est-à-dire rien pour que ça change. Donc ça, c'est fini. On a le pouvoir d'impacter sur nos propres vies en choisissant les choses qu'on veut faire, en choisissant comment est-ce qu'on peut penser, comment est-ce qu'on peut prendre du recul. Donc, c'est le moment. Passons à l'action. Je dis souvent ça aussi, mais vous êtes responsable à 100% de votre situation. En tout cas, je parle toujours de votre business, hein ok Et surtout aussi, entourez-vous de gens qui peuvent vous booster. Euh, prenez un coach si vous en avez besoin. Allez voir des amis business qui vont pouvoir aussi vous booster, vous encourager vous donnez des bons conseils, vous expliquez des choses qu'eux, ils ont testées et que ça a fonctionné ou non, qui pourraient potentiellement s'adapter aussi à votre entreprise, etc., etc. Le champ des possibles est infini. Et quand vous vous sentez un petit peu vulnérable, on a tous des phases de mou, eh bien, n'hésitez pas aussi à en parler. Le but, c'est n'est pas de se plaindre. Le but, c'est d'expliquer que ça va pas parce que bah, vous êtes vous confronté à quelque chose d'un petit peu trop dur pour pouvoir passer au-delà et justement arriver à l'analyser. Vous en parlez et parfois juste le fait d'en parler tout de suite, pas attendre, ben ça débloque les choses. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas, dans la description, il y a pas mal de liens qui vous dirigent vers des, des petites choses gratuites, des emails quotidiens, tout ça, des, du contenu en plus que vous pouvez avoir gratuitement pour vous aider justement à développer votre business. Si vous avez aimé la vidéo, on met un petit like, on s'abonne, on partage aussi, surtout, c'est ça qui est important, partagez cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à samedi prochain, des bisous, bye bye